Bonjour, je m'appelle Faïsa Kadour, je vis à Bordeaux, euh, j'ai la fonction de comédienne, auteur, musicienne, chanteuse, et je me retrouve euh, dans ce dispositif oudoud qui euh, parle d'abolition des frontières, ou en tout cas de, de reculer les bornes des frontières, les nôtres et celles euh, de l'extérieur. Euh, et donc ça cherche, ça discute, c'est pas d'accord, euh, on essaie de trouver des formes à proposer en tant qu'artiste, et les universitaires, les intellectuels euh, de l'université euh, nous apprennent la méthodologie. Et je me demande encore ce que nous, les artistes, on leur apprend. <rire> euh, bon, pour l'instant, on est dedans, je ne sais pas quoi dire. Hein. Bah, bienvenue à ceux qui voudront s'intéresser au projet parce que je pense que c'est l'avenir. L'avenir de la France est en marche avec Oudoud. -Oud. Merci. Au revoir.